Une coréenne VS, le français. T'es vraiment une gonzesse, toi. Ronzesse Gonzesse. T'es oui. gentille. <rire> c'est là que t'es une femme. Oui. Bon, on va se faire un kazan. Quoi Arnaque Repos <rire> ah. Un repas, un petit repas. Mais c'est n'importe quoi.